Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on est à Louvain-la-Neuve Et là on va aller à la jam qu'on a prévue. C'est la dernière jam du coup parce qu'on a annulé celle de Paris parce que ça faisait vraiment beaucoup trop, là ça fait la neuvième jam qu'on fait d'affilée Et on est tous morts, faut qu'on rentre sur reposer. Et on espère qu'il y a du monde, on va arriver bientôt Louvain-la-Neuve c'est une ville qui est assez connue pour avoir plein de spots de parcours C'est surtout que c'est une ville qui a que 30 ans tout et, Toutes les bâtisses sont nouveaux et tout Et, et du coup euh, l'architecture elle se prête carrément bien euh, au parcours Donc euh, on a hâte de découvrir ça, c'est parti Le spot il est incroyable, c'est des petits murs et tout, il y a plein de percus, plein de challenges bon, Je pense qu'on va bien s'amuser, il y a du monde qui commence à arriver Venez avec moi, on va faire un petit chapresse avec euh, Romain Hey okay. Ça dit quoi, Florent Bah, j'aimerais bien faire un petit enchaînement là, mais en vrai, j'ai peur, hein, tout simplement. J'ai peur que mon genou il fasse. Ah, <rire> ah j'ai peur de kick. C'est le début de la jam mais il y a un saut euh, ici qui est assez connu et que j'ai envie de faire que j'ai repéré c'est celui là. Prise devant là, là. un pied là, donc ça c'est tendu et la terre là-bas. Ça fait pas de cliquer. Ouais de ouf, il est, il est long quand même 16 pieds là. Chauffeur. En fait, euh, ce qui est assez perturbant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'élan parce qu'on a juste, euh, juste ça là. Hop, il y a un mur ici. Mais bon, en vrai avec quelques prêts, euh, ça peut se faire. Ah, c'était fait peur. <rire> Tu vas dans combien de temps Bah, quand j'espère. Okay. Yes. T'as la pression là du coup. <rire> ouais, ouais, tranquille, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Il est chaud là. En petite photo pour Félix. Ouais. Allez, ça part. Let's go. Tout le monde a son poste. Let's go. 3, 2, 1. Wow. wow. C'était chaud en vrai. C'était approximatif et bancal. Vas-y, j'en l'en fais. Oh. Il, est, il est hyper dur en fait. Oh putain. C'est fat en même temps. Je peux pas la regarder quoi. Genre, c'est tellement fin. Je regarde pas du tout la recette en fait. Et en l'air je suis genre, ok j'en ai vu. Ouais bah c'est moi. Je vais prendre celui-là moi. C'est bien la petite photo. Ouais en vrai c'est bien cool. Ok ça bouge de spot, let's go. On va où frérot On va où Dis-moi tout on va à un roof gap énorme, Oh les fous. C'est vrai Putain, moi j'étais chaud Putain, il me tease des trucs et il n'y a rien. Max, on va où frérot Juste ici, il y a un spot. Et puis juste là, à gauche, il y a un autre spot. Ah oui, fais-nous une dinguerie Vas-y, fais-nous une dinguerie, fais une daguerie. Ok Merci. Au pire c'est quoi je lâche une petite daguerie. Tu veux un peu musique. de musique Vas-y. Oh Ça va Oh ouais Allez, frérot Oh Il est chaud l'animal Bon, là on part. Regardez avec Léo un roof gap bien connu. Peut-être Mathieu va le faire. <rire> Ça paraît impressionnant. Franchement, euh... je, je vais absolument pas le faire. <rire> On est prêt Yes. Nice. Ok mon friend. The next one is Roman Castri. This is the next challenger. Porter Rose, mon pote. <laughs> Ça va Ouais. Allez, ouais. le il ouais, n'y oh, ouais. a plus de vie, d'accord. 5, allez, 4, 3, 2, 1, let's go. C'était cool C'était trop crème ouais. J'ai même pas eu mal et rien du tout Insane. Putain C'est bon ça yes. Yes. Yes. yes Ça fait plaisir ça Bon c'est cool On a fait tous le rougap là, on va redescendre tranquillement et on va continuer la jam. Un petit drop ça fait toujours plaisir Ah oh, oui, un petit drop de Belgique Cheers. Bon avec Félix on a trouvé un petit challenge de grimpe C'est un petit passe-muraille où on arrive dans une fissure comme ça et après il y a un petit dino à faire. En fait c'est vraiment juste la place pour mettre la première phalange et après j'ai envie de refaire un jeté pour arriver jusqu'en Après, il est où Et il, est là, il, est là, il est pas là, il est pas là, il est parti. Oh non, il, abuse, il, a... Là. il a pris des vacances. Putain, mais 20 000 followers, je vous suivais. J'ai venu exprès pour vous aujourd'hui. Oh vous là. êtes incroyable, oui. les gars. Oui. Je suis ah ouais. absolument fan quand vous avez perdu la. Comment, la la GoPro La GoPro dans l'eau oh et tout, vous avez été la chercher Mais... Ah ouais, non, oui, non En fait, en fin de soirée, vous êtes putain, nos partenaires, on revient ce soirée, on regarde la vidéo de, Ton jeu, ça va mieux ah ouais. Ça va, ça va bah. Et par bah, contre, tu montes trop, toi Alors... <rire> Simon, queue, il a trop d'énergie ouais. ouais. Je suis grave content de voir, c'est ouf Et pourtant, je fais zéro parcours hein. Mais je vous ai <rire> sur Youtube, ouais, je suis le roi Vaut mieux pas pour des raisons de sécurité Ouais je dois, frérot 35 Tiens c'est pour toi le reste. Bah... Oh lui. Non. merci beaucoup. Régalez-vous. Ça se mange. Il Et là, oui. la neuf. Le million d'abonnés on cherche là Merci les gars Je dis merci les gars mais merci madame C'est les mamans qui disent ils sont bien les t-shirts C'est Franchement vous faites rêver hein Parce que dites vous que vous êtes une bande de potes Vous avez commencé sans rien et vous êtes là vous vous battez comme des ouf Moi je trouve ça incroyable il y a des mecs qui font des cascades de merde à 7 millions d'abonnés Et toi t'es là, tu montes, tu me Plus de 700 000 mètres Et t'es là et franchement ils méritent le soutien à mort, oui Gang. Euh, 700 000, je savais pas que t'avais sur Neptune ouais. mon gars hein. ouais, je savais pas, pas <rire> ouais. Ouais, Ça part en photo générale Dernière jam, dernière photo Let's go Ça commence à être la fin là Mais en fait c'est pas la fin parce que ça va encore continuer après <rire> Allez, je refais mieux parce que là, euh, c'était un peu sketchy quand même. J'aimerais okay. bien arriver à deux pieds dessus. Jaguar Jaguar, pop pop pop pop pop on pop pop pop il fait un peu des cinémas, moi, pour moi. <rire> <rire> ah, je suis qui ouais. les gars, j'ai 9 jeunes dans les pattes. Ouais, ouais. Bon, là, on a changé de spot et il ah. y a Romain euh, qui a ouais, trouvé un, un, un dub chat. Il est en train de faire des prêts depuis tout à l'heure et ça sent bon. Il sera pour toi, Louis, celui-là. Oh, yes. <rire> Jusqu'à là. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y en ait qui bloquent un petit peu la circulation. Parce qu'il y a des gens Attends, qui passent. Toi. Et pour pas que euh, personne se soit blessé, il y en a qui vont arrêter les gens. Mais là il sent bien, normalement ça devrait partir ouais. fait une trappe, euh, Ouais. Euh, si je le sens bien dans ma course. Euh... Allez, une, vraie, une belle prêpe là. Oh, non mais où Oh, oh, oh. Non mais Romain c'est nous. T'es au-dessus là, physiquement t'es au-dessus du de trou, c'est sûr et certain mentalement si tu mec allez allez allez ah allez allez allez allez allez allez oh. allez allez partir. allez ah. allez allez allez allez allez allez non pas couru encore. Putain, un jour c tu vas courir. Oh putain, j'ai eu le cerveau de ouais. côté. Putain, putain. <rire> Bienvenue, bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Max, on peut filmer un peu chez toi ou c'est chaud Moi ouais, non. Ok, bah merci. Bonjour. Oh, bonjour. bonjour. Ouah, wow, on arrive dans une sacrée maison Allez, Bonjour C'était bien Louvain-la-Neuve bon Ouais c'était cool, bonjour C'est un bon spot, c'est super comme ville Ouais, c'était un super spot C'est la, hein. la, ouais, la fin ouais, du genou là C'est la fin de tout le corps même C'est quoi le délire là T'es en vidéo Ils nous ont suivis Qu'est-ce qui, qu qui se passe les gars Vous On êtes boule une photo. Vous voulez une photo Il ouais. y, y en a un qui me fait un petit trix de trottinette quand même. Vas-y. un, petit, un petit 180. As un petit 180. Half cap. Vas-y frérot. Oh, bon. oh bon. Ouais, C'est incroyable ce qui se non. passe hein. même dans wow, les tout petits villages il y a des gens qui nous connaissent, ça n'a <rire> aucun sens. <rire> il ouvre le bal, il ouvre le bal. Il il balle. Balle. Open the ball maquette Ouais, ouais, Peut-être d'upside. On va tenter. Qu'est-ce qui se passe là Wouahahahahahah Oui C'est vrai que tu veux lancer triple side. Alors On a je tu sais, sais pas comment fait, ça va gros. se passer, mais. T'es ton lait de bol, mon frère Ah ah ah ah ah Bon, il euh, n'y a pas de lumière dans le jardin, au niveau de la table. Du coup, bah, on a sorti les frontales. Et là, on s'est fait une grosse plâtrée de pâtes, ça va régaler. C'est vraiment un peu plus tôt. Ouais. C'est ce qu'il y a Ah non mais je suis trop fain hein. là. Ah voilà Ça monte la vidéo de demain, on est samedi soir, on est un peu laboureux avec l'eau, mais euh, on tient le rythme. Road trip, montage, vidéo du dimanche. C'est un Charbonne, là où il y a, y a un, un écran cali quand même. Là, là on a des conditions de travail qui sont optimales les gars. Parce qu'on est chez Max et il est en train de nous régaler. Allez, allez oh Allez Allez, allez, allez La paix sont avec vous hein. Aujourd'hui on n'est pas armé donc ça va